Profiter de ta prise de parole pour euh, commencer à esquisser une sorte de bilan en relisant diagonale ma prise de notes sur ces deux journées euh, et peut-être pendant que je vais parler tu vas à ton tour peut-être avoir des, de, une autre vision des choses peut-être tu as déjà commencé à dire qui, qui va être compléter la mienne ou contredire d'ailleurs ma, ma mon propre bilan, je ne sais pas mais il m'a semblé que euh, ce qui se dégageait de toutes les contributions nombreuses, très riches de ces deux journées, c'est que euh, les questions que ne, notre appel à communication euh, soulevait et que notre présentation liminaire du début de la journée d'hier euh, soulevait, c'est que toutes les questions qu'on avait euh, souhaité aborder, on a, eu, on a eu toutes nos réponses, ça y est, maintenant on sait tout sur les vampires féminines. Non, c'est le contraire. C'est qu'en fait, les questions restent non résolues. Il me semble que plutôt que d'avoir des réponses aux questions, euh, ces questions ont été déplacées, reprécisées, reformulées, et on a même de nouvelles questions euh, et peut-être euh, des, euh, des horizons de, euh, de nouveaux colloques, nouvelles journées d'études. Notamment, il me semble que la, la figure de d'Elisabeth Bathory a surgi comme peut-être nouvel objet. Euh, alors c'est pas un objet anglophone, hein, mais c'est. Euh, enfin, oui et non. C'est plus compliqué que ça, parce qu'elle a beau être hongroise, elle a beaucoup été investie par des. Euh, des, des, des, des productions culturelles, euh, multimédia ou intermédiales, euh, anglophones. Mais au-delà de ça, il me semble que ce qui, euh, qui s'est beaucoup confirmé, c'est euh, l'historicité euh, très grande de la figure euh, de la vampire, euh, l'importance des contextualisations, euh, et la plasticité très grande de cette figure, on a entendu parler de vampires mélancoliques et de vampires joyeuses, de vampires lesbiennes et de vampires hétérosexuels, de vampires aristocratiques et de vampires qui ne le sont pas du tout. Et j'ai envie de proposer l'idée que la vampire n'existe pas, au fond. Comme, disait, comme on disait à une certaine époque, la femme n'existe pas. Mais j'ai l'impression que la vampire, pas davantage en fait, qu'il faut nécessairement... voilà. J'ai l'impression que la vampire en fait éclate dans sa multiplicité, dans sa pluralité, dans ses localisations. Et je vais reprendre ce terme de gloco glo qu'on a rencontré au passage. Il me semble que moi c'est ça que je retiens finalement, cette impossibilité d'enfermer de... la vampire dans une fonction, dans une euh, de, de l'assigner à résidence, ce qui est bien normal, en hein, fond, pour cette figure. Euh, alors, on, on, on va me dire, c'est parce que c'est le vampire, mais, déjà, mais il me semble que c'est encore plus vrai de la vampire, peut-être, qui, euh, alors parce que c'est une figure de l'inquiétude, sans doute, mais aussi parce que, peut-être encore davantage, euh, elle, elle déloge, finalement, euh, l'idée préconçue qu'on pourrait se faire, justement, au départ, et c'était peut-être un, un des programmes un peu naïfs du, du, du colloque, qu'elle va euh, servir euh, des... Euh, je vais reprendre ce terme de programme, des programmes idéologiques, des programmes euh, d'émancipation, des programmes... Donc, on aurait envie que la, la, la femme vampire soit toujours... Euh, euh, voilà, de, de sortir de ces, ces, ces schémas d'exploitation d'autres de, de, fois, et que la, la vampire d'aujourd'hui soit toujours une vampire qui va libérer, qui va euh, sortir des schémas patriarcaux, etc. Mais on a vu que ce n'était pas toujours aussi simple, que c'était parfois un peu autre chose, que c'était parfois euh, plus compliqué, que c'était parfois un peu... Ce voilà, c'est pas forcément les partages dont on aurait envie, ou, ou pas d'ailleurs, selon les... Les, les endroits dont on parle et euh, je trouve ça à titre personnel très bien je trouve que finalement c'est cette, euh, voilà, cette dislocation de la figure de, de, de l'Empire, je vais terminer là-dessus et c'est la parole à Nicolas peut-être oui, est, est une très bonne chose euh, évidemment c'est de pas être d'accord il me semble qu'il y a quand même un point un, un point euh, assez frappant dans cette, toutes les discussions euh, c'est quand même l'importance du passé c'est-à-dire que c'est quand même une figure qui, outre qu'elle est évidemment immortelle, qu'elle est au temps, le vampire, c'est cela, il me semble que la, la, la figure du vampire féminin est en permanence hantée par des prototypes euh, assez localisés, finalement, et qu'on a parlé de Carmilla, on a parlé de Batory, mais que ces prototypes assez localisés qui reviennent, qui éventuellement sont filtrés par des intermédiaires pour arriver à Vampirella, pour arriver à ce genre de choses, euh, sont des, des prototypes difficilement dé, dépassables, comme si finalement le, la figure, c'était... Euh, cristalliser euh, à, un moment dans le, à un moment au 19e, euh, tout au fil, au fil de, de, de, de, des itérations, euh, des itérations, euh, de, que ce soit dans Carmilla, dans Dracula, euh, dans, ce dans ce que présentait Fabien Dessay dans la toute première communication. Euh, et qu'ensuite, on rejoue les, les permutations, finalement, très vite que le, la, la figure n'échappe pas à ça et ça me frappe en voyant dans ce diaporama des vampires cyberpunk, alors qu'on a finalement eu aucune échappée de ce type-là on a toujours eu des femmes vampires qui regardent vers le passé, et très peu de femmes vampires qui regardent vers, vers l'avenir alors que je crois que le vampire les vampires masculins ont peut-être eu plus d'occasions. Euh, d'être des vampires qui, certes, sont marqués par le passé, par le, le, son écrit, par le fait d'être créatures immortelles, mais en plus, l'occasion de regarder vers, vers l'avenir en s'affranchissant du, du passé. Alors, il y a des, des pistes comme ça dans le, la fin de The Addiction, par exemple, dans lequel on, on échappe à la malédiction on est, et on regarde vers le futur de nouveau, mais il que c'est très marginal, en tout cas dans le corpus qu'on a étudié là, et de manière assez frappante. Et le fait qu'on ait parlé beaucoup de hantises, beaucoup de, de tout cet après-midi notamment, beaucoup de cette idée de, de, des retours de, de figures, de circulation de figures, mais qui reviennent toujours à ce moment-là, me semble être voilà, peut-être l'autre élément mm -hmm. en dehors de cette idée qu'il voilà, qu n'y a pas de d'essence de la femme vampire, comme tu le disais, si. Mm -hmm. Et sur ces mots, peut-être que nous pouvons clore ce colloque, en tout cas pour sa partie officielle, dans sa partie où on ne mange pas. Euh, puisque nous nous retrouvons pour le. le nous nous retrouvons alors, euh, en tout cas, les conférenciers, mais euh, on va re reparler de, de, de si, des, si vous êtes étudiant en cette et que vous avez envie de manger, il nous reste des places. Euh, à la euh, belle époque ce soir, à 20h. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci à tous